Bienvenue à tout le monde. Euh, donc je vais refaire une intro un peu plus approfondie que celle que je fais maintenant tout de suite dans quelques minutes, puisqu'on a décidé pour démarrer ce webinaire euh, de vous euh, faire expérimenter un petit exercice de respiration. Rassurez-vous, il n'y a rien de très engageant là-dedans. Euh, et puis, est-ce que Maxime, peut-être tu veux l'introduire mieux que moi, je pense euh, Oui, je peux. Ben, C'est la cohérence cardiaque, comme tu l'as dit. Euh, donc l'idée ça va être d'être dans l'idéal les pieds ancrés dans le sol et puis la colonne, vertébr la, la colonne vertébrale droite donc, moi je vais commencer par me redresser parce que c'est pas mon cas là et on va simplement respirer amplement je pense que c'est pendant 5 secondes ou quelque chose comme ça et puis on expire ensuite sur la même, la même durée et l'idée c'est qu'en faisant ça, je crois c'est 5 minutes ou quelque chose comme ça Régulièrement, ça nous aide à nous resynchroniser les hémisphères cérébraux et donc se rendre plus disponible et en général plus, plus apaisé aussi. Donc, on se disait que c'était une bonne manière de commencer ce webinaire et puis comme ça, on commence directement avec un petit outil pratique qui peut aider à, à apaiser un peu les, les états émotionnels quelquefois. Excellent, merci, notamment en début de réunion avec forts enjeux. Ou avant de prendre une grosse décision à plusieurs personnes, ça peut être intéressant à poser ça. Alors c'est parti, je lance l'audio. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Yeah. Mm -hmm. Thank you. Bienvenue. Alors bienvenue à vous toutes et tous pour ce euh, deuxième webinaire en fait sur les émotions. Alors si vous n'étiez pas là au premier c'est aucun souci. Euh, L'idée aujourd'hui c'est qu'on aille plus mettre en lien euh, notre relation aux émotions, la manière dont on les gère, euh, dans les organisations et notamment dans les organisations en gouvernance partagée. Donc, j'ai avec moi Maxime, euh, mon collègue de l'Instant Z, et Cécile, qui est une partenaire de l'Instant Z, qui vont se présenter dans un instant et qui vont, euh, pour la, la première partie de ce webinaire, donc jusqu'à à peu près 17h45, euh, avoir une discussion les deux, selon euh, un petit programme qu'on qu a préparé. Euh, moi, je suis là pour surtout donner le cadre, euh, avoir un oeil un peu sur le chat et puis me permettre de recadrer Cécile et Maxime quand ils partent soit dans les étoiles, euh, soit qu'il y en a un qui parle plus que l'autre. <rire> voilà donc si, si vous avez des besoins de recadrage aussi, n'hésitez pas à me, à me faire signe. N'hésitez pas à partager ce que vous souhaitez dans le chat si vous avez des questions, des réactions par rapport à ce qui se dit. Euh... Voilà, tout est le bienvenu, j'essaierai d'être attentif. Et puis comme d'habitude, l'idée c'est de, vers euh, voilà, 17h45, 17h50, de couper du coup les, les enregistrements, et puis d'avoir un espace d'échange plus, euh, plus privé, plus entre nous, où vous puissiez vraiment poser vos questions, partager peut-être des situations, c'est toujours ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est des situations vécues. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Alors, qu'est-ce que que je voulais vous dire encore avant de partir, Donc, comme d'habitude, je dis deux mots sur notre formation de base en gouvernance partagée, qui se fait entre deux et quatre jours selon la région, selon les animateurs. Euh, si vous avez envie de découvrir ce nouveau modèle d'organisation, cette nouvelle manière de se structurer ensemble dans un projet, ben c'est vraiment l'occasion de le faire. L'idée, c'est que dans ces deux jours, on parcourt l'ensemble de, de différents éléments que vous retrouvez sur la carte qui est en bas à droite de mon écran avec les éléments qui, qui vont amener du sens dans l'organisation, la raison d'être, les valeurs, les éléments qui vont apporter des de priorités pour les prochains mois, l'espace rêve, les éléments qui vont amener de la structure sur qui fait quoi, qui a autorité sur quoi, c'est plutôt l'espace plan. Euh, l'espace action, c'est des processus notamment de réunion opérationnelle pour que les choses soient efficaces, euh, et puis avoir un... un voilà, des espaces de partage d'informations qui, qui soient pertinents pour, pour le travail du quotidien, et puis finalement la partie célébration avec des outils pour traiter le relationnel. Euh, on pourrait faire le lien à ce niveau-là justement avec les émotions, certains outils dont on va traiter aujourd'hui qui font partie de cet espace-là. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas euh, à demander. Pour le reste, euh, deux petites infos que je vais vous passer. C'est un webinaire d'introduction à la gouvernance partagée qu'on donne euh, ben, comme un peu sous le format de ce soir, mais vraiment euh, introduction à ce que c'est que la gouvernance partagée ce que c'est que, que notre, le modèle Z qu'on qu propose. Euh, donc Ça, on le donne tous les 2-3 mois. Le prochain, c'est le 30 août. Donc, n'hésitez pas à venir. Si vous avez des, des collègues ou des personnes qui font partie de votre projet qui se posent des questions euh, de mettre en place ou pas des outils de gouvernance partagée, c'est vraiment la bonne occasion pour mettre à plat nos connaissances, euh, et savoir un petit peu sur quoi on veut s'engager ensemble. Et puis finalement, c'est l'annonce de la prochaine thématique, on fait des th thématiques trimestrielles, euh, donc comme ces webinaires, on avait la thématique des émotions jusqu'à jusqu la fin du mois de juillet, et puis entre septembre et novembre, on aura une thématique sur la conduite du changement dans les organisations, euh, comment accompagner finalement euh, des organisations qui font une, une transformation de leur gouvernance, euh, à quoi faire attention parce qu'il n'y a pas que les outils qu'on met en place mais il y a aussi tout l'accompagnement de l'humain qui est bousculé par euh, un changement d'habitude, etc. Euh, des émotions qui émergent euh, et qu'il ne faudrait surtout pas euh, euh, répresser ou supprimer mais au contraire euh, leur permettre de sortir pour, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en faire. Et puis, c'était un lien en fait entre le, le dernier webinaire sur les émotions et celui d'aujourd'hui. C'est une personne à la fin qui a partagé une situation où elle vit une restructuration dans son organisation. En gros, son job, son poste va être supprimé. Puis en allant vers sa chef, en lui disant qu'elle était très inconfortable par rapport à ça et limite en colère, euh, sa manager lui a dit que ce n'était pas professionnel de ressentir ça. Et donc, qu'elle avait trois jours pour s'en remettre et qu'elle devrait faire avec. Donc Voilà un peu pour l'accueil des émotions dans des, dans des systèmes qui, qui évoluent, qui changent dans nos organisations. Voilà, donc pour le programme de cette première partie de discussion, euh, on a une première partie sur les émotions et la gouvernance partagée, l'agilité collective, donc c'est la notion de, de « nous ». On parle souvent d'équilibre entre le « jeu et le « nous » en gouvernance partagée, là on est sur le « nous », comment on peut traiter euh, voilà, les émotions en tant que groupe dans des, dans des espaces collectifs. Deuxième partie, c'est plutôt mes, mes émotions à moi personnellement, donc l'agilité intérieure, comment je peux traiter mes émotions avec moi-même avant de les, faire, euh, les partager aux autres. Et puis, une deuxième, un deuxième outil d'expérimentation, je crois que c'est Maxime qui veut le, qui veut le présenter, je, si je ne me trompe pas, mais peut-être ça peut changer, euh, avant de partir sur un, un tour d'échange libre, euh, voilà, où on coupera, coupera les enregistrements, on sera juste entre nous. Et puis, je laisse donc euh, Maxime, dans cet ordre-là, Maxime et Cécile se présenter en deux mots. Juste avant de, de lancer le, le, le sujet sur euh, les émotions et la gouvernance partagée avec l'agilité collective, euh, est-ce que Maxime, tu peux dire deux mots sur toi et puis ah oui. Cécile euh, Deux mots Voilà. <rire> oui, bah, euh, deux phrases. Disons que je suis un grand sensible qui s'apprivoise et puis qui explore, euh, qui explore la vie et puis comment, comment, euh, comment faire pour euh, relationner en paix avec moi-même et avec les autres et dans ce parcours-là, bah, j'ai rencontré pas mal de, de, de techniques, d'outils, j'ai fait une, pas mal de stages, de formations euh, diverses et variées. Et puis, euh, je me suis aussi retrouvé euh, à l'instant Z, donc à découvrir euh, plus en détail la gouvernance partagée, à l'expérimenter sur mon lieu de vie, et puis à, à découvrir, un, un, comment dire, qu'il y qui avait vraiment deux aspects, mais on reviendra peut-être certainement dessus euh, par la suite, mais qu'il y avait deux aspects, euh, l'aspect intérieur et puis l'aspect extérieur. Et là, le, finalement, la gouvernance partagée, c'est peut-être l'aspect extérieur, le cadre quoi, qui, qui peut sécuriser, qui, peut, qui a pu m'apaiser vraiment euh, dans les relations et dans les organisations euh, de groupe qui étaient souvent très difficiles pour moi. Euh, voilà, puis on développera par la suite. Je te yes. passe la parole, Cécile. Ici. Merci, Maxime. Cécile. Oui, oui. Um... Non, donc je suis une bière, je suis basée à Bordeaux. Je suis aussi facilitatrice, formatrice, consultante en gouvernance partagée, intelligence relationnelle émotionnelle, et je suis partenaire de l'instant Z parce que je travaille beaucoup avec Jérôme Michelet, qui est basé dans le Sud-Ouest. Voilà. Et je suis ravie de faire ce, ce webinaire sur le sujet des émotions parce que je pense que ça a été j'ai quand j'ai quand, quand rencontré la gouvernance partagée la prise de conscience très, très forte que j'ai eue, c'est waouh, wow, mais en fait, mes vulnérabilités, elles sont au service du collectif, là. En fait, si je les accueille que j'ose les déposer, ça va servir l'intelligence collective. Et ça, ça m'est resté et c'est un credo que j'ai, que j'adore euh, euh, partager <rire> et que j'expérimente au quotidien. Ah, quand je viens un truc, quand je vis un truc, il y, y a un cadeau derrière. <rire> Et euh, voilà, donc c'est en ça que je suis assez, assez assez joyeuse de partager ce temps ensemble, de dialoguer avec toi, Maxime, sur le sujet. Ah oui, c'est vrai, c'est un dialogue. <rire> Excellent. Merci Cécile. Merci, Cécile. Ouais. Du coup, Maxime, ben voilà, par rapport à, pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Cécile, euh, est-ce que c'est comme ça que tu le vis en gouvernance partagée, euh, en termes d'agilité collective euh, Est-ce que c'est ça l'idée de d'accueillir ces vulnérabilités ou ces instabilités émotionnelles comme quelque chose d'enrichissant de, pour le groupe Et si oui, comment ta ta ta ta. <rire> Que je te réponde. Oui, oui, en tout cas, ça me, ça me plaît la manière dont tu le présentes, quoi, Cécile. Euh, effectivement, c'est un, un peu euh, parvenir à peut-être à transformer. Enfin, on, on parle souvent, euh, enfin souvent, en tout cas dans ce que j'ai exploré par rapport aux émotions, de, de trouver le pendant de l'émotion. Euh, qui est, euh, qui est problématique entre guillemets donc de passer de la colère à la puissance euh, et ainsi de suite je pense que pour chaque émotion euh, dite négative on peut trouver euh, la forme transformée et ça me fait penser à ça au fait d'arriver peut-être avec une charge ou de ressentir quelque chose euh, à un moment donné en groupe et puis finalement que grâce au cadre euh, bienveillant etc et puis à la, à la, au fait qu'on s'habitue aussi à pouvoir se dire et s'exprimer que cette, finalement cette charge qui était vraiment désagréable puisse s'apaiser puisse et se transformer en autre chose qui devient du coup richesse, ouais. comme tu le dis. Quoi. Et du coup, Cécile, pour te passer la parole, euh, en termes d'outils concrets, c'est dans quels mmh. espaces qu'on peut, qu peut avoir ce, cette possibilité-là, en fait, de le partager ouais. et d'en de, faire une source d'enrichissement pour le groupe Yes, j'en ai j'en ai listé au moins six. ça ça dépend si on appelle ça des outils à vrai dire mais euh, ben déjà c'est celui qu'on a pratiqué un tout début là hein. un tout début votre webinaire c'est le fait d'avoir un temps de centrage euh, et euh, ouais le fait de le fait de euh, dans nos réunions systématiquement enfin, en tout cas peut-être ça dépend plus de, de, plus ou moins de la culture de, de l'organisation gouvernance partagée mais euh, d'intégrer la notion de « Ok, là, euh, je quitte un espace, j'arrive dans un nouvel espace de réunion, ben je prends le temps de me poser là et de faire la transition entre le temps d'avant, le temps qui vient, et de me rendre pleinement disponible et présente au temps qui vient. » Donc, le fait d'avoir de, de, de, de, ce du rituel du centrage au cours d'une réunion, pour moi, c'est un outil, entre guillemets, euh, oui. euh, son, ouais, central pour permettre cet ancrage et de réguler ce qui est présent. Et, euh, ouais, merci pour le partage de la slide. Ouais. Il y a la notion de tour d'ouverture et de tour de clôture. Tu veux, tu veux en dire plus, euh, Maxime comment, comment tu vis, toi, les tours d'ouverture Non, c'était plus pour tour... te... Ouais, voilà, pour... Une, ah, OK. Tu disais, yes. te projeter pour montrer un Ouais, peu. ouais. Bah, Le tour d'ouverture, justement, pour permettre, euh, pour permettre de, de se dire, de pouvoir verbaliser ce qui est présent, si on arrive avec... Voilà, pouvoir, pouvoir euh, déjà pour soi-même, mettre en conscience euh, ce qui est vivant chez soi en début de réunion, euh, le nommer, le rendre visible auprès du groupe aussi, euh, permettre que ce soit accueilli pour soi et pour le groupe en le nommant. Euh, et et... Ouais. ouais, je dirais bien par rapport à ça que ça dépend vraiment de la culture, de s'adapter à la culture du groupe. Donc, s'il y a, si on est dans mm -hmm. un groupe euh, par exemple très alternatif ou très, très spirituel, on pourrait dire ben, pourquoi pas faire quelque chose de spirituel. De connexion énergétique à l'univers tout ce qu'on veut euh, voilà et puis si on est plutôt dans une entreprise ben juste euh, peut-être un tour d'expression comment ça va ce matin euh, dans quelle qualité de présence vous arrivez aujourd'hui et que c'est vraiment euh, moi je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir sentir aussi quand on facilite ces réunions ben où est-ce qu'on est quoi comment c'est ce groupe où est-ce que je débarque et qu'est-ce que qu'est-ce qui sera adapté mm -hmm. ouais un miroir du tour d'ouverture, il y a le tour de clôture, qui, on, peut, enfin, on peut y voir deux, deux fonctions. La première, un, un peu plus opérationnelle, qui est de dire bon, comment vous avez vécu la Réunion, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, etc. Mais aussi, c'est peut-être un moment pour, pour déposer in fine comment on se sent, pouvoir dire ce qui n'a pas pu être dit à un autre moment, et euh, en tout cas rendre visible quelque chose qui n'a pas pu, qui est apparu en cours de Réunion, qui n'a pas forcément trouvé un espace qui n'était pas forcément nécessaire d'être partagé, mais en tout cas qui peut être euh, voilà, déposé, au, déposé au dernier moment oui. euh, et, et aussi s'offrir la, la possibilité d'être entendu par le groupe. Oui. Donc, si tu si peux me permettre de faire le lien entre euh, euh, des espaces où on peut s'exprimer où on, on a la place pour ses émotions, ça vient enrichir le groupe, notamment dans le sens où, euh, enfin dans cette idée d'amélioration continue, c'est-à-dire que euh, ce que moi j'ai ressenti dans la séance euh, qui m'a frustré par exemple, et que je partage en tour de clôture, mmh. j'en sais rien, euh, euh, on est stressé par le temps, on n'a qu'une heure pour faire des trucs qui demandent deux heures de séance, ben, c'est quelque chose que j'ai ressenti pendant la séance, qui est de l'ordre de l'émotionnel, que je peux partager en tour de clôture, et qui vient enrichir le groupe, parce que peut-être qu'une fois que le groupe a entendu ça de deux, trois, quatre personnes pendant plusieurs séances, ben, à la fin on va décider qu'ensemble que en, ben, en fait, on a besoin d'une séance de deux heures, et puis on va se débrouiller pour avoir ces deux heures de temps, parce que sinon c'est trop, euh, trop pénible pour nous. Donc on, on capitalise en fait sur ces ressentis qui sont là euh, pour, pour les transformer en, quelque chose, en une amélioration pour, pour le collectif. Ouais. Mm -hmm. sachant que ce n'est pas, pas gagné pour autant. Enfin, il ne suffit pas d'avoir ce tour pour que ça soit, euh, disons, fonctionnel et puis euh, profitable à tous, dans le sens où euh, euh, je pense qu'il y a quand même une, une culture de l'expression émotionnelle à avoir ou à acquérir avec le temps, donc d'arriver à parler en jeu déjà. Dans certains groupes, en tout cas, quand, quand on arrive et qui n'ont pas cette culture-là, il y a beaucoup de personnes qui, qui s'expriment en « on » ou en ou « en tu », ce qui marque un peu une distanciation par rapport à leur, à leur vécu intime et ce qui peut poser des difficultés parce qu'en s'exprimant comme ça, on va pouvoir être facilement dans… Enfin, les autres personnes vont facilement se sentir jugées ou, ou se sentir inclus dans quelque chose que la personne dit. Mais en fait, non, moi, je ne vis pas du tout la même réalité que toi. Donc, ça nécessite quand même une, une comment je dirais peut-être une hygiène expressive, enfin, quelque chose comme ça, mais qui, qui vient avec le temps, quoi, à force de pratiquer aussi ça, pour pouvoir aussi accepter que mon voisin, il a dit quelque chose, euh, il a vécu très mal un aspect des choses. et bien Moi, j'ai le droit d'avoir vécu très bien ce même aspect et donc de, de se différencier tout en étant, euh, faisant partie d'une même expérience de groupe. Voilà, je trouve que c'est très, très intéressant et très porteur. Ok. Merci. Yeah. Cécile, tu avais, yeah. autre... ouais, avais d'autres choses ouais, une, autre, euh, une autre dimension qui me qui permet de dire que la gouvernance partagée intègre la, notion de, la, la, la dimension émotionnelle dans, dans son essence, c'est euh, la notion de pilotage dynamique. Pilotage dynamique, c'est se dire ben, comment euh, en fait comment on pilote le projet, comment, comment on décide de quelle... Euh, des orientations qu'on prend, etc. Des moyens ouais, des orientations qu'on prend. Et on, on, le pilotage dynamique, on dit que c'est ressentir et ajuster par opposition à prévoir et contrôler. Alors, au fait de faire des plans, ok, à trois ans, on va aboutir là, donc pour aboutir là, on va faire un plan euh, les six premiers mois, si, bah, C'est euh, cultiver la, la, la posture du ressentir et ajuster, d'être. Enfin, euh, euh, non, non seulement la posture, mais du coup. Euh, comment dire, réhabiliter la notion d'intuition et de ressenti en fait, où parfois on capte des signaux extérieurs, ah là je sens qu'il faudrait peut-être, tiens ça serait intéressant de, de développer, voilà je ne sais pas pour l'instant Z, je sais pas ça, ah, récemment quels quel signaux vous avez pu capter de... de de type de parcours, de type de formation qui pourrait être opportun d'ouvrir par rapport au, à ce que vous percevez en fait des besoins de la maturité que, euh, collaborative de, de la société telle qu'elle est, des organisations et de, de voilà du, du pas supplémentaire qui serait intéressant d'apporter pour soutenir ces organisations. Et ces signaux-là, ils apparaissent à un moment qu'on n'a pas, qu pas forcément prévu. Et euh, voilà, donc c'est cette, cette philosophie du, du ressentir et du ressentir et ajuster. Oui. Pour moi, c'est un des, des outils, si on peut dire, en tout cas, oui. en tout cas des, un, des, des un des piliers de la gouvernance partagée qui pour moi intègre la dimension émotionnelle et intuitive, pas qu'émotionnelle, mais intuitive aussi. Oui. Qui encourage du coup à ça, à l'expression de ses émotions, à l'expression de ses ressentis oui. justement. Oui. Alors que oui. le contrôle, il, il va chercher plutôt à, à tout euh, rester dans la tête et dans le, puis qui répond finalement aussi euh, à, au changement de l'environnement extérieur. Quoi. On est en, en observation, on est dans notre projet, on va dire, et puis en même temps, ben, on tient compte de ce qui se passe autour. Il y a des événements qui peuvent arriver. Bon, on en a connu suffisamment ces, ces dernières années pour savoir euh, comment ça peut mmh. parfois être très impactant. Et du coup, finalement, c'est aussi de se, rend, de se rendre compte que ça, ça, ça, ça, ça, ça vient toucher mes émotions. Enfin, ça, ça me fait quelque chose d'avoir des nouvelles contraintes, d'avoir des questionnements euh, l'ego peut-être, euh, d'avoir... Euh, toutes sortes de choses qui viennent me, me perturber l'organisation, mais ça vient aussi, moi, me perturber. Et c'est là que, dans, notre, dans nos organisations en gouvernance partagée, on a, on a les leviers pour, euh, comme tu dis, le pilotage dynamique, pour pouvoir faire des petits pas vers la, la, le changement délicat de la structure pour tenir compte de, de, de cet environnement changeant. Et finalement, répondre à ce qui deviendrait peut-être une émotion, voire un conflit. Si on n'en tenait pas compte là, quand c'est en train de, de montrer le bout de son nez. Quoi. Ok, donc je résume. J'ai euh, des outils ou espaces collectifs pour la régulation des émotions de compétences partagées. J'ai le temps de centrage en début de séance, donc des exercices de respiration, euh, une lecture spirituelle ou quelque chose de, de cet ordre-là. Euh, tour d'ouverture de la réunion pour euh, dire avec quelle qualité on arrive. Euh, partager ce qu'on a besoin en, en tant qu'individu au sein du groupe euh, et puis tour de clôture à la fin de la réunion pour voir comment on a perçu la séance, comment ça s'est passé pour nous, euh, parler en jeu dans la manière dont je m'exprime, donc faire attention à une certaine hygiène d'expression, parler en jeu plutôt que du tu ou du on, euh, cultiver sa posture du ressentir ajusté plutôt que prévoir et contrôler. Okay. Et je poursuivrai bien sur la gestion par tension. Oui, voilà, pour le coup, c'est bien central. Et, voilà. et qui est en lien avec ce que je viens d'expliquer. Donc, euh, ce, le fait de, de ressentir une petite chose, une petite gêne, on va dire, entre, entre la réalité observée, co comment ça se passe pour le moment et avec ce que j'aimerais que ça soit ou ce que je crois que ce serait bien que ça soit ou que ça devienne. Et c'est de dire, ben, en fait, là, entre ces deux choses-là, il y, y a comme une tension. Euh, on pourrait voir comme euh, un élastique qui est en train de se tendre. Et puis, si on attend trop, alors ça peut être bien, euh, évidemment, de ne pas réagir tout de suite, mais pour voir est-ce qu'il est qu revient à la normale, cet élastique, est-ce que finalement tout va bien ou est-ce qu'il est en train de se tendre et puis qu'à un moment donné, il risque de claquer. Et donc là, nous, on, nous, on prend cette image-là pour illustrer euh, l'importance euh, bah, d'amener ces tensions-là aux bons endroits, on va dire, dans, dans différents types de réunions. Et sur le slide que j'ai montré avant, je ne sais pas si je peux peut-être le remettre. Mais je crois que je ne l'ai plus là, donc je ne vais pas vous le remettre. Mais on voyait euh, qu'il y avait l'ordre du jour qui se fait de manière dynamique. Donc, on arrive en début de réunion, voire un petit peu avant, on prépare, on se dit, ben voilà, qu'est-ce qu que j'ai comme, euh, comme point à l'ordre du jour On pourrait dire comme tension. Et puis, on va euh, amener euh, différents points. Enfin, chaque personne qui le souhaite, en tout cas, se responsabilise et se dit, ben moi, en fait, dans, dans, pour réaliser telle action, dans tel rôle, etc., je ressens le besoin de ceci, cela, de demander de l'info, de donner de l'info, de prendre un rendez-vous, euh, d'avoir un avis, ou toutes ces choses. Et on va vraiment, du coup, on va avoir un point qui est traité pour une personne qui ressent cette tension et puis on va veiller, du coup, dans la facilitation à ce qu'on clôt bien ce point, donc on revient voir en fin de, de, de ce moment-là, si euh, c'est réglé pour la personne. Et on passe au point suivant. Oui. Voilà en gros. Merci, euh, merci Maxime. Euh, deux minutes pour terminer cette première partie sur euh, <rire> les outils méthodaux euh, au niveau collectif. <rire> C'est-il Oui, bah, euh, je trouve que c'est assez significatif que, comment dire, la manière dont on, dont, dont on crée les ordres du jour dans la manière par défaut dont on peut créer les ordres du jour d'une réunion en gouvernance partagée, c'est la gestion, c'est ce qu'on appelle la gestion par tension. On appelle les points d'ordre du jour, donc les tensions. Donc, euh, pour résumer ce que dit Maxime, l'écart entre ce qui est et ce qui aspire à être. Et, euh, et donc la notion de tension elle est vraiment réhabilitée là où dans notre enfin, habituellement la notion de tension est connotée là on dit bah la tension est un cadeau au service de l'organisation parce que si tu perçois un écart entre ce qui est et ce qui aspire à être c'est qu'il y a quelque chose à réajuster donc tu l'amènes à l'ordre du jour et le l'idée le, bah, c'est que le collectif enfin, l'idéal c'est d'arriver avec sa tension et une clarté sur qu'est-ce qui pourrait lever sa tension donc, euh, donc là je vis ça donc ma demande au de groupe ça serait ça parfois on n'a pas forcément euh, on a l'attention mais on n'a pas le, la demande qui va avec et on peut obtenir le soutien du groupe pour clarifier clarifier ce qu'il y a derrière la tension et clarifier ce qui pourrait euh, parce qu'il pourrait permettre de la lever Voilà. et effectivement il peut, on, fait, on a les liste au début elles peuvent apparaître aussi en cours de réunion et euh, et voilà, je trouve, ouais, je trouve cette appellation bien significative d'intégration de la dimension émotionnelle dans, le, ouais, dans la gouvernance partagée. Excellent. Cool. Alors, je vous je... ah, ai… j'ai envie de clore quand même le, ce, mmh. ce petit… Euh, parce qu'il y a un truc important euh, pour moi qui est là, justement euh, en lien avec ça. Je vais repartager mon… C'est la fiche de décision par consentement, qui pour moi illustre oui. perfectement… Enfin, perfecto. Très bien. Euh, une manière euh, qui est assez courante, en fait, et surtout, euh, surtout en sociocratie. Et puis, nous, on l'utilise aussi beaucoup pour tout ce qui est euh, règles, euh, valider des règles ensemble, des rôles, etc. Et donc, c'est la décision par consentement, où là, on a, euh, on a en fait euh, quelqu'un qui est porteur de sa proposition. On pourrait dire, euh, le premier point, c'est euh, voilà, j'arrive avec une tension et j'aurais besoin qu'on... Euh, voilà, je propose qu'on range l'aspirateur à tel endroit parce qu'en fait ça ne me va pas du tout quand on, quand, comme ce n'est pas défini moi ça ne me va pas je n'arrive pas à faire mon travail correctement je le cherche pendant une demi-heure etc et les, les, deux premières, les deux étapes qui suivent ça pour moi sont très importantes et, et sont justement ces éléments que j'ai citais au début que j'ai rencontré dans euh, la gouvernance partagée et puis qui m'apaise c'est de savoir qu'en fait il y a un temps de clarification d'abord où ça va être vraiment euh, se mettre au à l'écoute de, de la proposition qui est faite et de m'assurer que j'ai bien compris donc de demander euh, ah ben, quand tu parles de l'aspirateur est-ce que c'est le, le, le gros jaune là euh, ou alors c'est le petit rouge par exemple et ensuite on a un tour de réaction et le tour de réaction il est formel donc ça veut dire qu'en fait on va vraiment s'adresser à chaque personne, donc la personne qui facilite va donner la parole à chacun chacune chacun son tour et donc je sais, moi ça, ça, ça m'apaise mon système émotionnel concrètement, de savoir qu'il qu y a ces deux étapes super importantes et, et distinctes qui font que je vais avoir le droit à la parole comme tout le monde. Et puis, de, le plus, c'est évidemment quand je me rends compte que finalement, on, la, la somme de tout ce qu'on a partagé chacun, chacune, bah, va bonifier la proposition. Quoi. Et que finalement, même si j'avais repéré quelque chose qui n'était peut-être pas clair ou pas net au départ dans la, dans la proposition, bah, en général, elle est vraiment euh, super enrichie. Donc, voilà, je voulais parler de ça parce que ça me semble un élément mais, quand même euh, important. Parfait, donc je l'ai rajouté à ma liste, hein. j'ai pris note pendant que vous discutiez. Donc Là, on est sur des processus bien définis, notamment tenus par le par le rôle facilitation qui nous permettent d'avoir un cadre où, où on a cette possibilité d'exprimer les, les choses. Oui, euh, mais donc, je... euh... effectivement, ah si c'est hyper important de dire que... <rire> Non, Et mais c'est hyper garder. important de dire que c'était tellement évident qu'on l'a pas listé, c'est que la présence d'un rôle facilitateur, de rôle facilitation, elle permet, elle, enfin, il est attendu du, du facilitateur qu'il perçoive les signaux faibles, quelque part sur le plan émotionnel. Ouais. Donc, euh, voilà, allez, j'en dis pas plus. Ah. <rire> euh, justement, je vois ce rôle là pendant cette séance de discussion. Non, mais du coup, comme, euh, comme transition peu avec la deuxième partie, donc en fait, euh, là, on a, on a tous les outils et les endroits ou les pratiques qui nous permettent d'exprimer nos, nos émotions, et puis moi j'aimerais bien faire ce lien avec nos besoins aussi en fait, parce qu'on parle souvent de ça gouvernance partagée, c'est être capable d'exprimer ses besoins, parce que si on dit juste ça m'énerve, euh, souvent euh, rarement on peut faire quelque chose avec ça. Donc c'est identifier déjà la chose qui m'énerve et ensuite dire j'ai besoin d'eux pour pouvoir améliorer la situation, et du coup ça nous fait passer à la deuxième partie, c'est euh, moi, euh, mes émotions à moi et mon agilité intérieure. Euh, OK, j'ai les espaces, les endroits pour dire les choses, mais comment je peux, moi, arriver déjà à les identifier, à mettre des mots dessus euh, mmh. Voilà, c'est ma transition, okay. qu'est-ce qui veut se lancer mmh. <rire> Moi, je veux bien ouais. Tu veux, Maxime non, Ouais, OK. Euh, bah, je vais partager mon vécu à moi, hein, de, de comment je vis mes émotions, parce que j ai beaucoup. <rire> Euh, J'en ai, ouais, et, et ai beaucoup et je les intègre vraiment comme, comme des signaux. Enfin, Vraiment, c'est mes partenaires dans une réunion, mes émotions. Et euh, ben, ça démarre par des ressentis physiques, clairement, des signaux, des signaux du corps. Euh, donc, ça, c'est quand vraiment ça c'est très très présent dans le corps, là, c'est que waouh, il faut que je ralentisse. Déjà, mon, mon, mon agilité intérieure, je, je crois que la première étape pour moi, c'est ralentir. Quand ça monte, là, c'est ralentir, respirer, euh, voir, comme me laisser euh, traverser par le, comme si laisser l'inconfort laisser dans le corps euh, me traverser pleinement, comme, prendre la, comme lui offrir toute sa place, en fait, l'accueillir, et, euh, et essayer d'écouter, d'écouter ce que ça dit, d'écouter en moi ce que ça dit, de quoi ça parle, en fait, et... Et cette, enfin, cette expression agilité intérieure, c'est quelque chose que je cultive, enfin, que j'aime vivre, voir comment le, le, le, le plus rapidement possible, euh, ce figement ou cette, cette tension qui se met dans le corps, je peux très vite la transmuter en, en enfin, percevoir le message qu'il y a derrière et, et en le rendre visible au groupe pour voir qu ce qu'il qu qu y a, que c'est -ce qu bah, quoi, ben, ouais, quoi le cadeau, justement et, euh, et pot potentiellement ça va pouvoir m'aider de, de pouvoir le verbaliser le, selon le temps qu'on a, hein, de pouvoir dire là je sens ça et de comprendre ah mais je pense que ça parle de mon besoin d'eux et de pouvoir formuler rapidement une demande au groupe, une demande au groupe en lien avec ce besoin euh, parfois y a, juste, je me rends compte que je n'ai pas de, de demande à faire au groupe je me rends compte que ah, je vois qu'il y a ça qui est présent j'avais juste besoin de, de, bah, de l'accueillir pour moi, de le rendre visible, mais en le disant, je me rends compte que, bah, je, me rends compte que je me sens accueillie, que c'est accueilli, et que je ne demande pas que ça change, que la, la, la petite décision qu'on vient de prendre, par exemple, je ne demande pas qu'elle change. Voilà, ça m'a fait ça, mais c'est OK. Euh, et je, moi, j'ai bien envie de partager une représentation de, qui, qui m'est très utile pour... pour, pour ben pour euh, me représenter dans ma, dans, dans ma vie émotionnelle, ça s'appelle « continuum de la conscience », qui est issu de, euh, des, des, des livres « Émotions, enquêtes et, en, émotion, enquête et modes d'emploi », les trois tomes. J'espère que… Enfin, si vous ne les avez pas courez vite euh, les, en librairie pour vous les procurer, parce qu'ils sont hyper précieux. Euh, euh, et en fait, comment dire… Admettons que là, ben là actuellement, je, on va dire que je suis dans un état régulé, plutôt je suis dans la fluidité, dans le flow. Dans un état de bien-être euh, mais s'il se passe quelque chose qui va m'activer euh, moi dans ma manière à moi de concevoir et je sais que maxime c'est un peu différent je vais considérer que c'est que c'est une part à moi qui enfin si j'ai une activation émotionnelle je considère que c'est pas toute la cécile qui est activée mais que c'est une part de moi un espace à moi qui est activé qui est activé parce que ça parle peut-être d'une vulnérabilité d'un endroit et et en fait ce que donc, on va dire que je suis dans le continuum de la conscience. Euh, ben, je peux être soit identifiée, selon l le niveau d'activation, je peux me sentir soit submergée, soit identifiée. Et ma quête, ça va être de retrouver de l'espace entre la part qui s'active et que je, parfois je peux appeler la petite Cécile et la grande Cécile, c'est à dire la part qui va voir la petite, la petite Cécile s'activer et qui va lui apporter suffisamment de présence d'écoute, surtout de présence et d'accueil, pour créer cette distance et, et, comment dire, et du coup, la rendre... C'est comme si, dans un premier temps, elle prenait beaucoup de place et par la présence et l'écoute que je peux apporter depuis ma grande Cécile, eh ben elle est là, elle reste à côté de moi, mais elle peut ne pas prendre toute la place dans l'espace de la collaboration, dans l'espace de la réunion. Et, et justement, parfois, le, le, fait de, ben, le fait de rendre visible, le fait de nommer, ça peut faciliter ce processus de « ah, ça prend toute la place, ah, ok, c'est là ». Et, et de cette base-là, soit ben, je l'intègre et je n'ai pas de demande, soit, ben, ah oui, euh, si on parle, j'aime bien utiliser cette notion d'inclusivité, c'est-à-dire que je sais que c'est une part qui a un besoin, et, parce que c'est une vulnérabilité, et comme je ne veux pas faire comme si elle n'était pas là, Genre je ne m'aime pas dans cette, dans cette part qui a besoin de sécurité. Bah je fais avec et je fais une demande en lien avec ce besoin de sécurité. J'espère je, euh, que c'est clair parce ouais, qu'il ouais. y aurait beaucoup de choses à dire. Je une perche euh, au dialogue quand même. Comment Je me dis, tu as attendu une perche au dialogue. J'étais en train de me rappeler justement pendant que tu parlais. Tiens, oui, c'était un dialogue où on allait peut-être échanger vraiment en direct sans passer par Benjamin. Donc, je sentais un petit truc en moi qui, justement, ben. me disait, mince, est-ce que je dis quelque chose ou pas Oui, Alors, oui En tout oui, cas, oui. pour moi, ça me paraissait très clair. Je ne sais pas, Benjamin, et puis peut-être pour les autres personnes, vous pouvez dire si ça vous parle aussi, hein, euh, ce qu'on vous raconte là jusqu'à maintenant dans le chat, peut-être, pour nous orienter aussi. Hmm. En tout cas, moi, je, vais, je, je peux me permettre de donner la nuance, hein. du coup, euh, Cécile ouais, Oui, bien sûr. Ouais. Alors, oui, euh, juste, juste deux mots pour résumer. Pour moi, les deux mots clés, c'est « auto-responsabilité ». Et inclusivité, c'est-à-dire savoir que dès que j'ai une émotion, ça parle que de moi et de mes besoins. Et inclusivité, c'est comment bah, je ne les nie pas et je fais avec. J'ai dit, à toi. <rire> <rire> j'ai dit. Voilà aussi un petit truc, le j'ai dit, euh, qui peut faciliter aussi euh, le fait de se rassurer et de savoir qu'on peut avoir la parole. <rire> oui, oui, bah, du coup, euh, bon, ça devient peut-être un peu plus technique là, mais euh, sur cette divergence qu'on peut avoir entre la notion de part et puis... Euh, et puis, moi, moi, juste à cet endroit-là, je vais être plutôt dans la notion de sensation. Donc, effectivement, euh, si je suis complètement euh, euh, pris dans l'émotion, donc dans la partie de gauche, là, en mode survie, euh, je suis dissocié, je suis submergé, etc., ça va être, c est, c est, c est, globalement, on peut dire que c'est la même chose. quoi je, je vis le truc, puis non, ça ne va pas, je suis au fond du lit, ou euh, non, je ne peux pas, je me fige, ou je m'en vais du groupe parce que j'en peux plus. Et puis, il y a peut-être cet état où il y a un minimum de conscience, où il y a un minimum de marge de manœuvre, où euh, je peux me tourner le regard vers l'intérieur tout en restant avec les autres et c'est ça qui, est, qui peut être vraiment délicat euh, pour avoir cette attention intérieure mais sans me couper non plus de ce qui se passe et sans, sans non plus euh, euh, répercuter ma difficulté sur les autres et ça parfois c'est difficile et du coup ben, aller porter un peu d'attention sur, sur ce qui se passe en moi. Quoi. Voilà. Donc moi, je ne je l'appelle pas forcément par, mais en gros, c'est la même idée. C est, c est, je ne considère pas non plus que c'est moi dans mon entier, mais que finalement, ben il voilà, y, y a ça qui se vit. Je suis attentif à la respiration aussi. Et je pense que c'est un très bon indicateur, en tout cas, la respiration, de, de pouvoir euh, à la fois être dans la, la parole, euh, dans, présent avec ce qui se passe, et en même temps, euh, si je devais donner un conseil ou une pratique, on va dire, à... Pour, pour avancer sur ce chemin, c'est déjà juste d'essayer d'être en, en partie avec me, euh, notre propre respiration et en même temps avec les autres. Quoi. Oui. Benjamin. Oui, c'est une notion de part. Euh, J'entends qu'il n'y a... Qu a pas une question aussi de vocabulaire à développer. Moi, j'avais entendu un truc sur euh... Ouais, euh, fin, réappre... fin, apprendre aux, aux enfants en fait, le vocabulaire de l'affectif, qu'ils soient capables justement de nommer ce qu'ils ressentent. Ouais. Euh, Est-ce que là il y a aussi quelque chose à, à travailler là-dessus ben, J'imagine que si on est en collectif aussi, il s'agit d'avoir un vocabulaire commun. Si je commence à parler de part, que mmh. les autres n'ont ils, ils ben, aucune idée de ce que c'est, ben ça va pas vraiment les, les aider. Voilà. Mmh. Qu'est-ce qu que vous pouvez peut-être ajouter là-dessus ouais. ben, Moi, je suis d'accord que le, les, mots, euh, les mots sont puissants pour faire du lien, pour pouvoir nommer ce qui, est, ce qui est là. Déjà pour soi, ça a une force énorme. Donc euh, Développer son vocabulaire de... émotionnel de ses ressentis, la diversité de la manière dont on peut nommer un état de tristesse euh, ou la diversité avec laquelle on peut nommer un état de colère, par exemple, elle est hyper précieuse pour être au plus juste de ce qui est vécu. Et puis les mots en lien avec les besoins aussi, ce vocabulaire-là, il est très précieux. Et je ne sais, je sais pas si, si tu parlais de ça ou si tu parlais, euh... ouais, tu parlais notamment de ça, ouais. Et effectivement, ce système de représentation de départ. Bah, par exemple, pouvoir partager ce, ce système de représentation comme, comme le continuum de la conscience, par exemple, ça peut être utile. Euh, ça peut être utile pour te dire, bah là, euh, là, clairement, euh, sur le continuum de la conscience, euh, je suis dans la partie gauche, hein, je suis plutôt submergée. Ah ouais, ok, t'en es là. <rire> bon, ok. Euh, euh, ouais. Enfin, les oui, mots en sont vie. en facteur de paix, en tout cas. J'en ai nuancé, du coup, je vais prendre le contre-pied. Oui. <rire> enfin, voilà, c est, c est, je suis d'accord avec toi. Et, et, y a, et en même temps, il y a des endroits où, euh, je, où moi, ça fait un peu sonner d'alarme, de attention aussi, de se mettre trop d'accord sur un vocabulaire et puis de finalement de devoir parler comme ça. Mm. Et y compris pour les enfants, moi, quelquefois, enfin quelque part, je trouve ça super que qu'on apprenne aux enfants de, à se dire, quoi, à ressentir ce qu'ils vivent, mais et, et que ce soit pour eux comme pour nous. Attention, c'est pas parce que je sens euh, les, les signaux qui me, qui me laissent penser que je suis triste, que c'est euh, forcément bénéfique ou nécessaire de dire je suis triste ou je ressens de la tristesse. Peut-être qu'il est, en tout cas de mon, de mon expérience, peut-être euh, de ces, ces, dernières, euh, ces derniers mois, ces dernières années, notamment avec, le, avec la pratique du focusing, où en fait on va au-delà de l'émotion, enfin au-delà ou en deçà, on va vraiment dans la sensation et je trouve ça super intéressant comme approche quoi, de aussi se décoller de cette étiquette et de ce regard de euh, « Ah oui, je sens de la tristesse. » Mais non, en fait, ok, je, je sens... C'est comment cette tristesse bah oui, j'ai les yeux là, qui, qui s'humidifient, je sens ma respiration qui est un peu différente, je sens la gorge qui se noue. Et en fait, ça se transforme. en fait C'est du vivant qui est en nous et qui demande à se laisser, à, à, juste à se transformer, à être accueilli euh, tel qu'il est et puis à se transformer. Et je pense qu'il y a vraiment des... des situations où c'est important et nécessaire de de mettre des mots et puis qu'il y a des moments où vraiment on peut euh, on peut se permettre euh, pour autant que ça soit disons les conditions le permettent mais de, de juste accueillir quoi et juste juste laisser euh, se transformer euh, il y a besoin de bouger du coup c'est un peu ça qu'on pourrait qualifier euh, ça pourrait être rangé dans l'agilité intérieure de se dire ben voilà ouais. euh, je ressens ces choses là mais je suis capable euh, enfin, sûrement avec l'habitude ouais de faire le tri et d'identifier ben voilà ce que j'ai envie de vraiment ouais. dire parce que c'est bénéfique pour le groupe ou en fait, si je ne l'exprime pas, ça va, ça va exploser d'une autre manière ou euh, ben, ça me donne des indications sur moi-même mais je n'ai pas besoin de, de partager aux autres quoi. Ouais, exactement. Et je, je, je, je Oui, exactement Si je peux me permettre d'introduire Il le, est il 45 C'était aussi, aussi dans notre liste donc je, dé, je dé, défute euh, Moi, oui. quelque chose qui, me, qui vraiment me, me, me transforme aussi mon, mon regard par rapport à ça Je ne sais pas s'il est à l'endroit, le livre, comme ça on le voit, Si, ou... si, c'est bon, bon Ah oui, moi je suis en miroir donc c'est le, sur le, la théorie polyvagale euh, qu'on a eu la chance de découvrir euh, avec l'Instant Z, on s'était payé une petite euh, conférence pour l'équipe. Et sur le moment, je m'étais dit, bon, ouais, ok, euh, super, intéressant, mais sans plus. Et puis là, j'ai eu l'occasion d'avoir une, une autre conférence. Et puis j'ai acheté ce bouquin où c'est euh, Stanley Rosenberg, qui est, qui est thérapeute en fait, et qui lui a vraiment appliqué pendant des années, et puis qui a fait toutes sortes d'expériences par, euh, pour euh, sur le système nerveux donc avec ses patients et qui a, mis, qui a fait la corrélation entre cette théorie euh, donc euh, on va dire médicale enfin, qui venait d'un médecin c'est porge je crois ouais. et lui il a vraiment appliqué de manière clinique euh, dans son cabinet et pour dire que euh, le système nerveux autonome normalement il, il, il se régule tout seul donc quand on a une émotion quelque chose on vit quelque chose de, de difficile on passe dans ces états euh, qu'on voit là dans le continuum de la conscience, on pourrait dire. On peut, aller, on peut passer en système réactif, en système défensif, ou en système où on se bloque, on se, n'est on se, on plus capable de rien, de, de fuite, en fait, ou de juste, euh, hop, survie. Et normalement, notre système nerveux, c'est un allié qui, qui est capable de s'autoréguler et de revenir dans cet état qui était tout à droite dans le schéma, cet état d'interaction en fait, sociale, comme il l'appelle. Donc cet état où on est bien, où on est capable de relationner, etc. Et il y a des petits exercices, et puis j'en je, je, partagerai un avec plaisir, bah peut-être juste après, je crois, hein, qui permettent justement de rétablir le système nerveux, euh, de, de, de repasser dans ce mode qu'on appelle vagal-ventral, qui est cet état d'interaction sociale. Et donc c'est aussi une manière, je dis ça parce que c'est aussi une manière de, de, de, de, de, voilà, de diversifier les outils et de ne pas forcément… Euh, euh, euh, je, parce que moi-même, j'ai pu être bloqué en fait, pendant un temps dans le fait d'exprimer, de dire « je suis triste, je suis ceci, cela ». Et en fait, je découvre qu'il y, y a tellement d'autres choses. Quoi. Euh, voilà. et, ça, et ça, je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose d'intéressant. Parfait. Donc, ouais. merci, euh, merci Maxime. Est-ce que peux... ça vous va si on clôt ici Ou Cécile, tu veux le mot de la fin je ne sais pas que si je le veux, mais vas -y, vas -y. pour moi, il y a juste nommé deux temps. Il y a le temps de, com de comment on gère le truc quand on est face aux autres. Il y a le, la gestion dans le relationnel dans, et, et pour effectivement, le, le, le retour au corps. Et, mais quand même, les mots permettent de faire le lien entre ce qu'on vit et les personnes autour. Et puis après, il y, y a le temps de soi à soi. Et OK, j'ai vécu ça. Ça fait plusieurs fois que ça se, représente, que ça se présente. Qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que j'ai allé voir quoi. Donc, il y a le temps relationnel et puis il y a le temps presque thérapeutique, j'ai envie de dire, enfin, dans certains cas thérapeutique, euh, voilà qui est plus de, intime et qui n'est pas l'espace du groupe. pour L'espace le du groupe n'est pas un espace thérapeutique. Ouais. Euh, voilà. Excellent, merci. Oui. Euh, ben merci beaucoup, merci beaucoup, super intéressant. Euh, assez concret de mon côté en tout cas mais c'est peut-être parce que je connais les outils de la gouvernance partagée donc je suis curieux de voir si vous avez des questions réactions s'il si y en a qu'on qu peut décrocher mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt resté donc c'est bon signe est ce que euh, maxime tu veux bien nous embarquer dans, dans l'exercice aïe aïe aïe euh, je suis en train de regarder ça plutôt, plutôt attends des attends ben vas-y prépare ton truc en fait euh, comme ça on switchera direct de l'exercice au partage entre nous, je coupe ouais. la vidéo, ouais, je et j'en profite pendant ce temps de transition, donc je vous ai remis un dans le chat euh, les, les résumés un peu de ces deux parties, sur la partie collective, sur la partie perso, si vous voulez les garder pour vous, n'hésitez pas à direct le copier-coller, comme ça c'est gardé sur votre ordinateur, euh, sinon n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez que je vous partage, partage ça. Euh, et puis voilà, ce que je voulais vous dire, c'était rappeler le, la prochaine théma, enfin, les deux prochains événements, donc le webinaire d'introduction à la gouvernance partagée le, le 30 août, euh, sous le même format qu'on a, qu a ce soir, euh, où vraiment vous êtes invités avec toutes les personnes, notamment de vos projets ou de vos organisations, qui se posent la question de « mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là Qu'est-ce que c'est que ce nouveau modèle de gouvernance Est-ce que vraiment c'est fait pour nous ou pas ?» euh, Donc le, ce, ce webinaire est fait pour ça. Et puis, euh, et puis finalement, les prochaines, la prochaine thématique trimestrielle qui viendra entre septembre et novembre prochain sera sur la thématique du, de la conduite du changement. Comment euh, on gère justement notamment ces aspects émotionnels quand on fait une transition vers un nouveau modèle de gouvernance, par exemple, quand on vit une restructuration au sein d'une entreprise, d'une organisation, d'une association, quand il y a euh, la personne source ou euh, la fondatrice du projet qui part et qui laisse les autres euh, voilà, reprendre le truc euh, un peu comme ils peuvent. Euh, comment on peut gérer tout ça Donc, On va explorer ça, notamment avec des articles et des webinaires, euh, voilà, de septembre à novembre. Yes. Comme tu fais de la voilà. promo, je vais me permettre de aussi de faire la. Ouais, vas-y, vas-y. promo, donc j'ai eu la, le, le, disons, la chance de pouvoir écrire un article dans la revue Passerelle Eco. Donc c'est la revue actuelle. Bon, la, voilà, la couverture c'est un, un peu spécial, mais c'est une, une revue euh, thématique trimestrielle et celle-ci est sur la gouvernance partagée. Donc il y a une série d'articles. Et euh, moi j'ai écrit sur se relier à soi pour mieux coopérer, Donc dans lequel je parle de la, euh, bah notamment de ce que de ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc j'ai remis le schéma ici de la décision par consentement et où je parle notamment de la confiance et de la curiosité comme étant des valeurs à cultiver pour une bonne coopération. Et puis du rapport aussi qu'on a euh, très intime avec ces, ces valeurs, comment elles se manifestent dans le corps, on pourrait dire. Je vais vous mettre le lien dans le, aussi dans le chat. Sur, euh, il y a un petit a, un extrait sur notre site, mais on... Je peux le mettre. Je vais le trouver. Ouais. Ok. Ouais. Bah, je l'ai là. Sinon, ça marche. Où tu vas Je vais le faire. Je vais le faire. Ah, c'est bon. Voilà. Ah. Bon, bah du coup, on embarque dans ce un petit. Ouais. Petit exercice. Est-ce qu'on maintient la, la diffusion, l'enregistrement, ou on passe en Oui. De... Je propose qu'on enregistre encore ça, et puis on fait le débrief du coup en privé. Ça okay. va, comme ça les gens ouais. qui peut-être nous voient donc, ou euh, revisionnent cette vidéo peuvent faire l'exercice eux-mêmes. Ça marche. Donc moi, j'en ai éventuellement deux à proposer. Le premier, ben, c'est euh, sur le système nerveux qui est assez simple. Et puis on trouve des vidéos, euh, des vidéos assez euh, complètes sur le sujet euh, sur Internet. Euh, donc j'enlève ma casquette pour que vous voyez. Donc l'idée, c'est de, les... de croiser les mains. Alors non, attendez, on va on va reprendre, d'abord on peut faire un test en fait, c'est de voir en tournant la tête à fond à droite et puis en la tournant à fond à gauche d'essayer de sentir comment c'est est-ce qu'il y a des résistances plutôt, plutôt côté droit plutôt côté gauche à quel endroit ça se situe au niveau du cou, comment le cou il est libre de tourner qu'est-ce que je peux sentir à la base de ma tête dans la nuque les épaules, et puis après on fait l'exercice et puis on peut refaire ça et voir s'il y a une différence. Et donc l'exercice, c'est simplement donc, de, de, de croiser les mains comme ceci, et puis on va aller les, les déposer dans, donc, sur la partie euh, de l'os, enfin, donc au niveau du crâne, je vais enlever le, le truc là pour que vous voyez, je sais pas si vous allez voir. En fait. Donc là, je les mets vraiment sur la partie euh, crânienne, quoi. On vient déposer le crâne et puis les pouces, ils restent vers le bas, là dans le, la partie plus molle, on pourrait dire. Et donc, je vais garder la tête bien droite, bien en face, et je vais aller tourner les yeux à fond, à droite, le plus loin que je peux. Et je vais les laisser à fond, à droite, et puis je vais juste ressentir, respirer normalement, et puis porter attention sur la respiration. observer ce qui, ce qui se passe. Puis On reste comme ça quelques, quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Et il est probable qu'à un moment, il y ait quelque chose qui commence à se manifester. Peut-être un double inspire ou un bâillement ou quelque chose comme ça. Là, je sens par exemple de la pression dans mes oreilles qui change. Et ça, c'est le signe qu'il y a une régulation qui est en train de se faire. Voilà. On peut dire, si, si, si on ne sent rien, on peut le faire peut-être pendant une minute ou quelque chose comme ça, les premières fois. Et puis, on va revenir au milieu. Donc, a priori, la tête reste droite vers l'avant. Donc, on se recale juste le regard se remettre un petit peu en état et puis on va partir à gauche avec les yeux à fond à gauche avec la même intention d'aller le plus loin qu'on peut avec le regard ça peut tirer un peu les premières fois parce qu'on a souvent de la tension dans les yeux on respirer tranquillement Peut-être là, vous sentez à nouveau, pour la première fois, quelque chose qui change dans la respiration, la pression dans les oreilles. Et puis à un moment donné, une fois que c'est arrivé, vous pouvez revenir vers le centre. Remettre les yeux en face des trous et... Et puis parfois, ça peut un peu durer aussi, cet, cet état de changement qu'on a ressenti avec le regard à gauche ou à droite. Donc par exemple, moi, souvent, ça me fait beaucoup bailler. Et puis le baillement, il se poursuit. Et puis du coup, maintenant, on peut revérifier, voir si ça change quelque chose quand on tourne la tête à droite et puis à gauche. Voilà, puis je serais curieux d'avoir quelques retours, si vous voulez bien partager peut-être dans, dans le chat, si, ça, si vous avez senti quelque chose, si ça vous a semblé utile, ou pas du tout. Et donc là, a priori, on, a, on revient, c est, c est un, on pourrait dire que c'est un peu un exercice du même ordre que la cohérence cardiaque qu'on a fait au début de, de cette présentation. Donc, on, on, moi, je me sens apaisé, par exemple. Voilà, je, je vois ça baille, moins de tension. Beaucoup de double inspire, super. OK. Donc ça, c'est un, comme je disais tout à l'heure, ça, c'est vraiment, si ça vous parle, n'hésitez pas à le faire, j'ai envie de dire, euh, régulièrement. Dès que vous le sentez ou dès que, dès que vous vous sentez un peu en difficulté ou un peu encombré émotionnellement ou euh, en difficulté dans, dans une interaction, dans une relation, juste prendre ce petit temps, ça prend bah voilà, peut-être deux minutes. Et puis, bah, ça peut déjà aider à, à revenir dans un état un peu plus, euh, un peu plus calme. Excellent. Voilà. Merci, Maxime. Ouais. On l'a fait au séminaire euh, il y a euh, une semaine. <rire> c'est pas mal aussi. On l'a fait allongé par terre. Voilà, ça marche si ouais. jamais. <rire> ouais. Comme ça, allongé par terre, et puis c'est pas mal. Bon, ben, merci à, à Cécile et, et Maxime de, de s'être prêté au jeu, au jeu de la discussion, Maxime pour la deuxième fois, euh, et puis Cécile pour la première, euh, et du coup là je vais arrêter les enregistrements et laisser la place à qui veut pour poser des questions, euh, interagir avec nous pendant encore euh, voilà, 20 minutes, une demi-heure. Avec plaisir.